Bonjour à tous, nous sommes le 23 mai 2022. J'aimerais regarder avec vous les marchés parce que ça va pas très bien, vous le savez très très bien. Euh, si vous regardez un peu les marchés, vous constatez qu'on est dans le rouge et ça se poursuit tout à fait à cause des décisions qui ont été prises il y a deux ans d'injecter massivement de l'argent dans les marchés euh, au nom de la COVID pour essayer de maintenir euh, artificiellement toute cette folie d'injection monétaire qui a débuté euh, vraiment avant, euh, il y a deux ans. Euh, même avant 2000, euh, c'est le, le premier... Euh, la, la, la première raison pour laquelle on a commencé à imprimer de l'argent fou, euh, peut-être pas au départ, euh, c'était lorsqu'on a détaché l'or euh, euh, de 35 l'once à l'once d'or, le dollar américain. Donc, on s'est permis de pouvoir manipuler la devise comme on voulait. Et après le premier crash de 1987, le flash crash, qui est arrivé très très rapide, euh, et qui a repris, là, euh, ben, euh, on a commencé à prendre ce, cette voie-là d'impression. Et surtout en 2000, comme vous le savez, euh, voilà, lorsque les, la bulle des technologies a été éclatée, on a commencé, on a continué, mais surtout d'une manière assez massive à injecter de l'argent dans le système. À la manière de John Menard Keynes, dans ses livres, qui, cette théorie qui disait qu'il faut soutenir les marchés. On l'a fait en 2000, 2008 aussi, lors de la grande crise. En 2020, lorsque le flash crash. On, on a continué tout le temps, là. Euh, donc, euh, c'est ce que j'aimerais regarder avec vous. Ce qui arrive en ce moment, c'est pas nouveau. On a pas, on n'est pas dans une situation nouvelle pour l'injection monétaire. Mais mais par contre, on est allé. Je parle en mars 2020, lorsqu'on a commencé à injecter de l'argent de manière massive. C'est pas nouveau, mais c'est c'est avec la folie qu'on le fait et la, la, la rigueur qu'on le fait. Donc, là, on est à la fin de ça, de, des soutiens gouvernementaux, de des gouvernementaux euh, au niveau des entreprises, au niveau des individus, avec la PCU ici au Canada et a plus, plusieurs prêts pour les entreprises. Euh, déjà là, on commence à parler vraiment de faillites massives euh, qui, euh, qui, ont qui ont commencé et euh, lorsque les aides gouvernementales euh, cessent, il ben, y a des Plusieurs entreprises qui ne peuvent pas rembourser, même les prêts qui ont, qui ont contracté lors de cette folie COVID. Maintenant, on est rendu là, plusieurs faillites. Et on parle de, maintenant, le mot récession est partout. On parle de récession, c'est la peur. Donc, ce que ça crée une récession, ben, la, la récession c'est deux trimestres. On a la définition ici. Je vais vous mettre l'écran comme ça parce qu'on a quelques graphiques à regarder. Euh, la définition, j'ose pas la, la, la... parce que dans le fond, on parle de récession, là euh, souvent on dit récession, c'est tout simplement que selon la National Bureau of Economic Research, l'agence responsable de la dat, euh, datation des récessions, une récession, c'est une période de deux trimestres consécutifs ou plus euh, de croissance négative. Donc, euh, le PIB, euh, ça ne croit plus, au contraire, euh, ça décroît. Et c'est sûr tout l'aspect psychologique qui joue dans le mot récession. Un mot récession, c'est comme euh, capitulation, et c'est là que tout simplement les, euh, autant les marchés, on parle des individus, euh, disent, se disent qu'on est en récession, donc il y a un effet psychologique très très fort qui fait en sorte que dans une récession en tout cas dans la définition qu'on donne d'une récession les, les journaux euh, en bon en parlent abondamment parce que dans le fond on veut vendre du papier ou du numérique pour euh, euh, garder nos auditeurs donc on va euh, parler encore euh, dans les médias financiers, là, on, de, de, de l'apocalypse à venir. On va dire que c'est la fin, que euh, notre système va foirer, puis il n'y a plus rien, il n'y a, a absolument rien qui va fonctionner dans l'avenir. Mais euh, c'est des cycles. Le système capitaliste est cyclique, et surtout avec les exagérations qu'on a fait depuis 2020, eh bien là, le cycle va être très, très euh, de, pourrait être très très euh, profond selon ce qu'on voit sur les graphiques c'est comme je vous ai dit souvent euh, ce que je vois sur euh, euh, les graphiques la, la, la, ça ressemble beaucoup beaucoup à la bulle techno qu'on a vécu en 2000 où on a eu une exa exagération dans tout euh, les technologies, autant le bitcoin aussi qui corrige, qui est à 30 000$ actuellement et eh bien là on, on en est rendu à ça, euh, donc euh, on, est, on est rendu à parler du mot récession dans nos conversations et lorsqu'on parle de récession, ben c'est la crainte qui peut s'installer. Et dans les périodes de récession, il peut y avoir des mouvements très très brusques à la baisse... Euh euh, dans les indices parce que c'est la peur qui alimente le mot récession. Euh, mais euh, de toute manière, je ne vais pas comme décortiquer ça. Tout simplement, je voudrais vous donner des conséquences de ce qui arrive depuis le sommet. Là. Euh, euh, techniquement aussi, cette semaine, on est tombé en bear market qu'on appelle marché baissier parce qu'on a perdu 20% euh, de, de, de, de l'actif, des actifs, là, sur les à partir des sommets des indices qu'on avait. Donc, on techniquement, on serait en bear market, euh, marché baissier, et les Américains, c'est une nouvelle qui est sortie euh, euh, il y a, bon, ça fait peut-être une journée ou deux, mais je viens de la poster, c'est les Américains ont perdu 20 000 milliards de dollars depuis euh, de, le début de 2022, là, qui était à peu près le sommet, là, euh, donc euh, on a vraiment connu une euh, débandade qui pour moi n'est probablement pas terminée, euh, mais euh, regardez, c'est un peu ici là, la, la courbe, là, on a deux, deux courbes une c'est la, la valeur des maisons euh, visite le Standard Poor donc euh, on sait très très bien que le Standard Poor, la valeur des maisons la valeur des actifs a été gonflée artificiellement par l'injection monétaire euh, de la FED les deux dernières années, mais maintenant on en, on en est, on en est rendu, a justement subi les soubresauts de cette folie d'impression monétaire et même euh, Jérôme Parois s'en va à l'inverse parce qu'il dit euh, que maintenant euh, il ne dit pas que l'injection monétaire a créé ça parce que eux-mêmes, si vous vous souvenez très bien euh, disaient que l'inflation c'était euh, temporaire. Euh, euh, comme je le répète encore, soit, soit que ce soit de... de, de de, de, de, de tristes idiots où ils connaissent tout simplement le plan et veulent l'accomplir jusqu'à la fin parce que dans le fond, ils savaient très très bien qu'en injectant de l'argent dans le système, ça augmenterait euh, ben l'inflation, le prix des denrées et tout ça. Et il y a un paquet d'autres facteurs. Euh, Charles Sana, je l'écoutais hier, euh, que j'ai partagé sur mon site. Là. Charles Sana parlait justement que euh, inflation égale récession ou ou le contraire, tout simplement, mais euh, un est équivalent à l'autre, dû au fait que dans le fond, euh, le, les aides gouvernementales, comme je vous dis, ont donné, ont mis beaucoup beaucoup d'argent dans le marché. Mais maintenant, on a des facteurs. Euh, ben, il y a eu la COVID, bien entendu, où on a fermé la, la planète, excusez, la planète en entier, tout simplement pour. Euh, euh, bon, en tout cas, on a fermé la planète en entier. Et euh, là, il y a maintenant la guerre en Ukraine où on voulait tout simplement euh, euh, créer dans les médias une peur, une folie, mais presque personne euh, s'en soucie. On est rendu presque au 90e jour et ça continue. Et il faut dire que les sanctions qui ont été... Euh, euh, fait par l'Occident, surtout en Europe, euh, paient euh, les, les, les pays qui ont fait les sanctions, paient plus cher que euh, la, la Russie ou les alliés de la Russie. Euh, là, je ne parle pas ici du conflit, si c'est bien mal, on ne parle pas de ça du tout, mais on parle que les sanctions ont fait en sorte que l'inflation se poursuit et se poursuit d'une manière assez forte parce que dans le fond, euh, beaucoup de pays, dont l'Allemagne, dépend de 4, euh, 40%, mais je pense que l'Allemagne n'a pas pris de a fait, pas fait encore de, euh, de sanctions envers la Russie parce qu'elle ne peut pas, ou peut-être en partie, peu importe, les sanctions sont plus pénalisantes pour les pays qui les ont appliquées envers la Russie euh, que la Russie elle-même, en tout cas. Et puis, on sait très, très bien que Poutine a décidé de vendre euh, son pétrole en robe adossé à l'or ou aux matières premières euh, donc, là, on arrête d'utiliser le dollar qui, américain qui, malgré tout, se renforce parce que, dans le fond, le dollar américain, qu'on le veuille ou non, on le constate encore, est une valeur refuge. Je ne sais pas si ça va durer, mais on en est rendu là. Donc, Biden, c'est la plus grande chute, le 20 000 milliards de dollars depuis 2022. Bien, ça s'est fait sous le règne de Biden et c'est la plus grande chute de richesse euh, jamais constatée chez les Américains sous un président et on sait très très bien que Biden était un président très très faible envers les États-Unis et envers la planète et il continue à dire des bêtises et tout le monde euh, ne dit pas grand chose euh, les Américains sont très très gentils avec leur président parce que euh, pourtant en tout cas pour Trump, là, on l'a traité de, de, de, de Sénile. On a tout fait pour euh, euh, détruire la réputation de Trump. Et on voit sur des vidéos que Joe Biden, c'est le cas, est rendu sénile. C'est pas de sa faute, là, mais on ne fait absolument rien. Et euh, c'est une idée, c'est une guerre idéologique qui se passe en ce moment-là. Donc, euh, c'est ça. Les Américains ont perdu 20 000 milliards de dollars depuis le début. Et euh, là, on se trouve à être très, très près de. de de, de connaître peut-être des soubresauts plus importants au niveau des bourses. Aujourd'hui, il y a une petite reprise, là, mais euh, parce que la peur alimente la peur, tout simplement. Et la récession, parce que récession, deux trimestres de suite, où on est en croissance négative, euh, euh, donc euh, la récession, on est en train de la vivre, et euh, il faut savoir que dans des récessions, euh, il y a une crainte qui fait en sorte que les personnes consomment moins, les individus consomment moins, dans, euh, dans, euh, vont être plus prudent, donc c'est un effet boule de neige qui se produit, on consomme moins donc on, on contribue à freiner la croissance euh, par la part, donc euh, donc si on n'a pas le mot récession dans un peu partout, euh, comme c'est cas en ce moment, on commence à en parler partout. Donc, euh, on va être plus prudent dans nos achats. Donc, on va restreindre nos achats. Et en plus, on va voir probablement comme aux États-Unis, la bulle immobilière commence à dessouffler un peu. Euh, la bulle de de de, de, de tout euh, commence à dessouffler. Donc, on on a l'impression et c'est la réalité aussi en argent, en argent papier là, eh bien, papier numérique, mais dans nos comptes de banque. Vu qu'on si on a des actifs, là, là c'est pas... J'en ai de moins en moins. J'ai gardé mes actifs d'or et d'argent. ça C'est sûr que je garde ça euh, tout le temps, mais euh, au niveau des, des... surtout des actions, euh, euh, même les, les au niveau de l'immobilier, ceux qui... Euh, qui, qui compte là dessus pour euh, s'enrichir encore plus et euh, eh bien pour être très très très déçu parce que si l'immobilier euh, euh, s'écroule ben, s'écroule ou à tout le moins connaît une forte baisse on a l'impression qu'on perd de la richesse et ce qu'on va faire c'est être encore plus prudent donc on continue à, à, à, à faire en sorte que la récession va se poursuivre encore plus par la peur qu'engendre le mot récession. Donc, euh, si je voulais vous montrer ça, euh, bon, on revient encore de ça, c'est la massive croissante de, des actifs de la Fed. Bon, tout, tout est relié, là, les, les, les, les actifs de la Fed, c'est les, les, le, la Fed a tout simplement acheté euh, les bons du Trésor euh, du gouvernement américain qui ne valent absolument rien, qui ne sont que du papier. Euh, ben, papier, c'est... C'est même plus du papier, là. Le, le gouvernement américain, là, on parle aux États-Unis, c'est la même chose un peu partout, même ici au Canada, a besoin d'argent neuf pour pouvoir, pour continuer ses activités et surtout pour euh, supporter ses programmes sociaux. Donc ce qu'il a fait tout simplement, et pour supporter la bourse artificiellement, on le voit très très bien à partir de 2008, là, les QE, les fameux quantitative easing, QE1, QE2, c'est de l'argent injecté tout simplement dans le système, de l'argent qui n'a qui n'a aucune valeur, donc c'est le gouvernement qui décide, donc ça, ça vaut tant, et euh, ben le gouvernement américain vend euh, sur le marché, mais <rire> presque plus personne aujourd'hui n'en veut, euh, je parle des gros là, joueurs là, dans le marché de ces euh, bons du trésor américain, donc euh, la Fed est là toujours pour acheter les fameux bons du trésor, et elle... Euh, ses actifs euh, euh, s'amplifient de plus en plus, donc elle achète les bons du Trésor américain, euh, leur redonne de, des beaux sous neufs pour que le gouvernement puisse, euh, encore une fois, exagérer ses dépenses. C'est ce, est, est ce qui est arrivé à partir de 2020 et ça va se poursuivre. Donc, si on voit les montants là, qui ont été injectés, la, la, la, la bombe ici à partir de mars là, 2020... Là, où on a, euh, <rire> d'une manière exagérée, là, dit que c'était la fin du monde à cause de la COVID et on a injecté beaucoup, beaucoup d'argent. Ici, on voit les masses monétaires, <coughs> excusez, euh, masses monétaires M. M2, là, qui se trouve être la, la montée ici, ça c'est masse monétaire M2, euh, c'est plus euh, notre argent, en tout cas la définition est sur mon site. Là. M1, c'est la masse monétaire de tout, tout, tout, les actifs. Là. Et on voit très très bien que le M euh, euh, Blue, là, M1, la masse monétaire, monétaire M1, qui représente tout, autant l'argent, euh, le... Euh, le les dettes, euh, vous avez la définition sur mon site, c'est la masse monétaire de tout, tout, tout, aux États-Unis qu'on parle, bien entendu. Regardez la montée impressionnante de, de ça, cette masse euh, monétaire. Et euh, ici, on a les prêts commerciaux, euh, commerciaux, industriels, les prêts, là. Euh, c'est ceux qui... Au niveau de l'échelle du graphique, ici, on voit pas la force, là, mais on a une augmentation très, très importante. Euh, de, les gouvernements ont prêté de l'argent à des taux très bas euh, pour sortir de la crise du COVID et maintenant, on est on en est à payer ça. Donc, on n'a pas la perspective très bien ici, là en regardant ça, mais il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'argent et là, maintenant, faut remettre et il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu les chiffres, leurs chiffres leur chiffre d'affaires, ont diminué de manière très, très significative et euh, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'entreprises de, de, de, de, qui vont faire faillite. Il y a des entreprises qui ont fait des affaires d'or durant euh, cette euh, période, mais il y a des entreprises qui vont faire faillite. Et là, ici, ça se trouve être euh, le, les récessions euh, euh, qu'on a connues bah, depuis, le graphique monte depuis 1960. Là. On voit toutes les récessions ici. Là, les, je pense que c'est le petit... Euh, dans le fond, c'est les petites zones grises, ici, les récessions. Là. Euh, les années 70, 75, à la fin de 80, euh, ici, une autre récession, 90, on avait eu un crash, de, un crash de 87. Et on voit très, très bien que lorsque ça commence à descendre, la récession arrive. Là. Il y a peut-être quelques exceptions. Euh, donc, ici, ça, c'est 2000. On a eu le marché qui, qui a commencé à tomber et ensuite la petite zone ici de récession. 2008, le marché tombe, mais c'est arrivé rapidement. On est tombé rapidement en récession. Et euh, là, 2020, on dit « une micro-récession » parce que le gouvernement est tellement intervenu. Et là, on est rendu ici, là, 2022, donc euh, on est dans une zone très, très dangereuse euh, qui pourrait faire en sorte que la récession euh, euh, puisse s'aggraver, du au fait, comme je vous ai expliqué, que la récession engendre euh, la récession. Là, je veux, pour terminer, on va faire ça rapidement, euh, vous montrer euh, à long terme, là, bien entendu et euh, faut faut se dire aussi on va terminer avec ça là il faut se dire que ce qu'on va vivre les prochains les prochains jours les prochaines semaines c'est pas faut pas dire que de, de, de euh, parce que lorsque tout le monde parle de, de cri au loup souvent euh, euh, ça n'arrive pas donc on peut euh, là tout le monde parle de récession on pourrait peut-être subir euh, vivre une période de clémence un, peut-être des rebonds techniques, là. mais la situation actuelle sur le long terme, je vous en avais parlé dans mon dernier vidéo qui était assez rapide, euh, c'est ça ici, euh, Standard and Poor. Euh, 9h20, là, les marchés sont pas encore ouverts, donc euh, le, le, le, le Dow Jones, mais c'est surtout le Nasdaq, là. le Nasdaq, là on voit que la, la, la... Et même si vous regardez ici 2018, 19 2020, regardez le, le, le, le petit bout, là, en tout cas du Nasdaq, là, on a connu une très très forte correction et le gouvernement est intervenu rapidement rapidement euh, sur le Dow Jones c'était plus évident là, euh, mais le gouvernement est intervenu très très rapidement euh, sur le on est à peu près à l'équivalent de ce qu'on a connu là, euh, au niveau du Standard and Poor là, euh, du sommet jusqu'ici donc euh, on est techniquement dans un marché euh, un bear market le marché baissier euh, le dollar américain, lui, a surpris, mais là, il est en train de, bon, on dit corriger, il y a, une, il y a un sommet ici qui, euh, qui est une résistance. Euh, donc, euh, c'est ça, on est à ce niveau-là. Euh, l'or, euh, comme je vous dis, on est encore, euh, on joue encore dans le canal, on est à, allé taper le sommet ici, mais on ne voit pas, en tout cas, qu'on est tombé en marché baissier au niveau de l'or, ça va être à suivre. Euh, silver, c'est moins évident, on est allé... Euh, euh, taper le plancher ici, mais on, a, on semble vivre un rebond là. Euh, Peut-être pour terminer, euh, vous parlez euh, ben là, vous avez vu les indices, là. vous parlez du bois d'oeuvre quand même, qui, ben, je suis ça pas mal parce que dans le fond, euh, vu que je fais de la rénovation souvent, euh, j'ai affaire à acheter euh, des matériaux de construction et euh, euh, le, le bois d'oeuvre, euh, c'est pas mal écroulé là. on a deux sommets ici, euh, c'est pas mal écroulé, regardez ici on payait à peu près 10$ du 2x4 je me bosse sur le 2x4, je sais pas j'ai pas vérifié, on en est rendu où, là, mais euh, on voit que le, le euh, si vous voulez suivre là, les matériaux de construction, vous suivez ce petit graphique là, là tout à euh, qui se trouve avec Lumber futur et ça vous donne une très très bonne idée euh, surtout de le bois d'œuvre donc euh, on en est rendu là euh, le pétrole lui euh, continue euh, sa flamber euh, et à la pompe euh, on, on paie pour 2 et 15. Donc, euh, j'ai compris quand même hier en écoutant... On va faire, terminer avec ça. Avec, en écoutant Charles Sanna, là, la raison pour laquelle euh, le, le prix du... Euh, j'ai fait le raisonnement là, en écoutant. c'est pas lui qui le dit directement, mais euh, dans sa vidéo, c'était très, très intéressant là-dessus. Le prix du pétrole euh, euh, est monté à 140 là, en 2008 et s'est écroulé très, très rapidement. Moi, je pense que c'est ce qui pourrait arriver. Là, on voit tout, toutes les fois qu'on a eu des, des, des périodes difficiles où le, le, les bourses se sont écroulées. Le pétrole s'écroule très, très rapidement. Ici, pareil, 2020, là. pour reprendre, oui, c'est sûr, mais ici, on est tombé à zéro, c'était du historique. Là. Mais euh, le, le pétrole s'écroule très rapidement. Et la raison pour laquelle, à 140 du baril... On payait, euh, je pense, 1,50 à la pompe, le maximum qu'on a eu. Ici, on est à 110, c'est sûr qu'on a eu un pic, mais on paie 2,15. C'est que le pétrole, les ressources naturelles sont de plus en plus difficiles, surtout le pétrole, à aller chercher. Donc, c'est la raison pour laquelle le coût d'exploitation est plus fort, mais aussi, il y a beaucoup de raffinerie ou ou d'acteurs dans le pétrole qui s'en mettent plein les poches de ce temps-ci, pour pas se leurrer, mais quand même, une des raisons qu'on peut trouver, c'est que les, le pétrole ou même les autres matières premières euh, sont plus difficiles à aller chercher. » ça se trouve être un phénomène normal au niveau de l'histoire de l'humanité au commencement on avait même de l'or à la surface maintenant on est obligé d'aller creuser pour avoir de l'or, c'est la même chose pour beaucoup beaucoup de matières euh, des, des, des matières premières donc c'est la raison pour laquelle euh, à la pompe le prix est plus euh, élevé même avec un baril qui est moins élevé donc euh, c'est à peu près ce que je voulais regarder avec vous aujourd'hui on va terminer avec ça et il faut suivre ce qui va se passer dans les prochains jours euh, euh, je ne sais pas, là, je ne veux pas être euh, alarmiste, négatif, mais euh, le graphique euh, qui est derrière moi, qui se trouve être euh, euh, le, <coughs> le Nasdaq, là, surtout les, les, les, tout ce qui concerne, euh, ben, en tout cas en grande partie, là, les, on va aller voir ça rapidement, là, euh, regardez euh, Amazon, euh, euh, les, les grands titres là, qui, qui crachent, qui sont en crash littéral, là, euh, Netflix, Tesla. Tesla aussi, ça commence pas mal. Netflix, on avait dit... Euh, Twitter, ça va pas très bien parce que... Euh, en tout cas, Elon Musk, la transaction, là, euh, ça fonctionne pas. Il y a moins de... de, de, de il y a moins de de, de, de comptes réels. Il y a beaucoup, beaucoup de trolls là-dedans. Euh, ça, c'est le fond de Ark, là, de euh, Cathy Wood, donc qui est en déconfiture, qui est vraiment en crash. Là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de... de, de de titres euh, qui font partie du Nasdaq, là, qui sont dans, dans un crash littéralement. Donc, il euh, y a beaucoup de titres qui résistent encore et c'est là. Et c'est surtout Amazon qui m'a surpris euh, les dernières semaines. Là où on a cassé de manière assez évidente et ça pourrait continuer, la baisse pourrait continuer euh, assez sévèrement. Donc euh, 20 000 milliards de dollars perdus par les Américains. Euh, S'il y a des personnes, il y a quelqu'un, une fille avec qui je travaille qui me disait qu'elle avait perdu beaucoup à date, alors regardez ces relevés là, de placement. Euh, donc euh, non, euh, ça commence à faire mal et comme je vous dis, le mot « récession » va alimenter encore plus euh, la, la, la, la situation économique actuelle où la peur s'installe, la richesse diminue, en tout cas sur papier. Mais est-ce que ça cause tout simplement ce qu'on est plus prudent et on ne veut plus dépenser? Donc, on paralyse l'économie de cette manière-là. Et ma question est de savoir est-ce que Jérôme Powell va continuer à monter les taux d'intérêt pour essayer de contrôler l'inflation? C'est une situation merdique, mais c'est la Fed qui est responsable de tout ça. Donc, on se revoit très très bientôt dans de nouvelles vidéos.